La 56 je l'ai bientôt en or si je dis pas de bêtises Pardon <rire> Pardon je l'ai déjà en or Et Je suis ta suis A few moments later <rire> Allez, mon pote. Comment il va ma petite glace préférée Bah ça va et toi <rire> Tu veux me sucer Ça va euh. <rire> Ah là là mais quel son Eh mais ce gars là il en a fait d'autres oui, C'était euh... Mais il est incroyable et tu sais que j'ai commenté sa vidéo sur TikTok Il m'a répondu et tout hein. C'est vrai ouais, Et ouais. il t'a dit quoi il va t'envoyer un pot de glace dédicacé <rire> <rire> <rire> Non Non mais je lui ai dit euh... Je suis fan il m'a dit merci en TT. Tu veux t'éteindre? Nino, tu veux tété Dis-moi où t'été <rire> eh, eh, eh, dis-moi où t'été Hi, Hi guys! Hello, coucou! on est pas sur Hi guys! Je suis là, Kev, j'arrive, je vais te sauver! Il, a... il arrive sur toi, il est sur toi! Je ouais. vois pas? Mais non? Hein il est là? Oh! Bien joué, mec! Oh, oh putain oh, <rire> la vache, mais je regardais mon capteur et tout là, on me tient le dessus! Oh, mais putain, la qu'est-ce cardiaque! Parce le que les autres, ils sont sous le J'avance un peu! Ils ont drop ah, à 100 mètres! Hop, hop, Y'a un mec là! À terre. J'ai touché, j'ai touché. Partout. Oh euh, okay. Équipe éliminée. Bien wedge. J'adore oh, la troisième okay. personne, j'insiste hein. Bien wedge. Ouais, je... Les gars, j'ai un pistolet de réanimation, vous voulez que je me réanime Euh C'est pas grave, Kev C'était marrant. Y'a les gars Alors. Ah. Bien okay, vu. C'est nice. Oh, je peux pas envoyer de frappe. Sur le toit, sur le toit, là. De la terre, équipe éliminée! Let's go! Oh <rire> ah ouais. là, Et moi on m'appelle dans le jargon le rat. Est-ce que je vais moi, bon, bah, Dans le jargon on m'appelle. J'ai pas de, de Moi dans le jargon on m'appelle. <rire> <rire> <rire> oh c'est trop bien quoi dans troisième personne! Mais attends, mais attends! Bah oui c'est trop bien, regarde il se prend sur les murs! Je qu'il y a des collègues. Je sais euh... pas, je fais le tour ok? Mais, mais d'accord, bonsoir. T'as vu tes conneries toi? Mais qu'est-ce qu'il est -ce qu chiant? Ça rappelle trop ce que je fais en vrai quand je suis en quad. Oh, y'a une. Euh, no joke, y a un camion une camionnette à côté de moi, ils m'ont pas vu. Il est rentré dans le bâtiment. Ici. Fais gaffe, tu vas en sans non, ah, Il y a qui à terre. Je finis là. Il s'est auto -réal. il s'est... Non c'est bon il Moi je vous l'annonce officiellement, Warzone première personne c'est terminé pour moi C'est pas trop tôt parce que c'est pas trop tôt en mode de jeu <rire> Oh Est-ce que vous voulez une auto les gars Il y en a une là dans le sac Oh je suis oh, je ah, joué. Joué. Ok très bien, excuse-moi Heu hein. <rire> euh, <rire> la zone les frérot Ouais 600... Sont... Euh... Je trouve 600, euh... 600 oui, auto par game en général Trop calme Trop calme ouais est-ce qu'il y a du monde par ici. Alors, Témira, j'aimerais te rappeler que c'est ici qu'on s'est fait fumer la gueule avant-hier, je crois. Euh oui oui, exact. <rire> Hello guys. So... Hello, we can team. Hey bro, we can teaming, okay? Eh, we we uh, you want to team up? Team up. Yeah. Okay, you will? Uh, how, how OK, will I'll show you. OK, c'est bon, il tire pas pour de vrai, we il tire pas il tire pas. Three guys. Okay. Okay. OK. We okay, we, don't, bon. we don't we don't we on chat. We uh, we go yeah. we don't Come ok, in. come, à to the okay. shop, to the shop. bien Ils vont nous la faire I'm on, on right side. Look at me, right side, right side, right side. Hey, here, here, here. Right. Uh, hey, my you, friend. Uh, uh, uh, thing. You can come. They are friendly. Yeah. il va nous insulter je pense Ah oui oui non mais là euh... Franchement je m'en fous j'ai fait mon premier kit du jeu du coup <rire> Bon il n'y aura plus jamais d'alliance là les gars <rire> oh euh. C'est le troisième non La, la colère de deux Putain j'ai pas la visée J'ai mis une frappe, une, une frappe si vous pouvez vous revive j'ai mis une frappe Ah ok ils sont en train de descendre en fait ils sont en bas là, Il y en a un qui est ici ouais. Kev je t'en veux un peu quand même bon ce qu'on a fait. Hein. Ah c'est vrai J'ai l'impression vraiment de. C'est horrible C'est horrible oh, Hop, j'te Viens, un -tout. Ah je te saute. Ah ouais vas-y vas-y vas vas Fais un plongeon Vas-y Fais un plongeon Attends, là vers là bas, vers là bas Vas-y Je oh. pas. Oh bah t'es nul là Mais moi bon, ça me décale sur le côté Ah ouais, hein. tu fais ça pas bien regarde Hop Ah <rire> Ah ouais, ta gueule Mais.. <rire> oh. Viens le flinch de mouton vas-y hey, oh. Oh, oui, okay. <rire> oh bien GG mec attendez je vais les attirer vous m'aurez pas <rire> allonge-toi dans le lit non non comment c'est que je suis là oh mais non impossible ils ont un capteur non